Salut les boys, c'est Winman. Euh, content de vous voir ce soir. Euh, on a pris une nouvelle hier samedi, là, euh, le président d'Aurora Canada, Cam Bately, euh, a été rétrogradé en Australie euh, chez Med Relief. On sait qu'Aurora a Med Relief et Altavi sous ses ailes, donc c'est toute la même compagnie. Mais euh, quand même, c'est bien beau là, que Cam Baitley euh, va aller remonter le Med Relief en Australie. Mais qui, qui va remplacer euh, ce président-là là, chez Aurora Canada? Euh, Je peux comprendre que c'est quand même pas le président là, qui va faire pousser le San Rafael euh, Pinkush. Mais j'espère que là, il ne va pas avoir un patron là, qui va jouer au. Au Power Trip puis faire des modifications, soit au Pink Couch de San Rafael soit au Blue Dream d'Aurora. Euh, J'espère qu'il va quand même continuer sur la lancée que Cam Baitley a fait de cette compagnie. Euh, on sait très bien là, que quand on est actionnaire d'une compagnie comme Cam Baitley a des actions d'Aurora, c'est plus facile là, quand on se fait, je sais pas trop, transférer, changer d'emploi. Je connais pas toutes les règles. Mais, euh, je sais qu'il va pouvoir retirer beaucoup d'actions d'Aurora. Euh, c'est beaucoup plus facile quand on change d'emploi comme ça. Quand on est président de compagnie, on a un certain montant, un maximum d'actions euh, qu'on peut vendre. Donc, euh, c'est un peu une promotion Cam qu qui a eu eue, non seulement il va pouvoir euh, encaisser de l'argent de ses actions, mais il va pouvoir aussi euh, vivre en Australie, quand même un, un bon pays, je crois, une bonne qualité de vie. Mais euh, c'est très important, là, très, très, très important qu'il n'y ait aucun changement chez San Rafael. Euh, Attendez-vous à ce que Winman protège le couch de San Rafael? Attendez-vous que Winman protège le Blue Dream de Aurora? Écoutez, on va faire des téléphones, on va faire des appels, on va euh, faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de changement. Euh, imaginez, imaginez que l'ancien patron de Canopy se fait engager par Aurora. Imaginez que Bruce, hein, on se rappelle tous de la vidéo Bye Bye Bruce. Imaginez que Bruce s'en vienne et puis qu'il mette du cariophylène partout chez Aurora, partout chez Med Relief, partout chez Altavi, ça serait la fin du monde, euh, l'action euh, perdrait toute sa valeur à la bourse, euh, même si en ce moment ça va très très très mal. Quand on parle d'action à la bourse, là, euh, on se rappelle tous, là, le 12 octobre 2018, euh, une semaine avant la légalisation du cannabis l'année dernière, là, donc le 12 octobre 2018, l'action de Aurora Cannabis était à 13 dollars et 71 sous. 13 dollars et 71 sous. Une année après, le 11 octobre 2019, dernièrement, ce n'était pas à 13 L'action elle a fondu, comme toutes les compagnies de cannabis au Canada, Canada elle est descendue de 13,71 à 4,86. Vous pensez que 4,86$, c'est un rabais? Vous pensez qu'à 4,86$, euh, l'action va remonter et qu'elle va aller jusqu'à 10$ dollars et vous allez doubler votre argent? Le 11 octobre dernier, c'était à 4,86$. Aujourd'hui, le 22 décembre, 2,95$. Demain, c'est lundi. La bourse ouvre à 9h30. Vu que Cam Baitley ne soit plus à la tête de Aurora Canada, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux euh, pensent que Aurora va dégringoler. Euh, je pense que peut-être au jour de demain, l'action va dégringoler un petit peu. Euh, mais qui va remplacer Cam s'il vous plaît? S'il vous plaît, pas Bruce. Pas Bruce. C'était Winman. Euh, donnez un pouce à la vidéo. Allez vous acheter un t-shirt. Allez vous abonner sur Patreon. Allez sur mon Instagram. Je vous adore. Merci. À la prochaine.